A la que le le! la que le Merci à tous! Ça me fait peur ça, ce le... qui se passe. Fox, impose-toi! Ah, mais si je m'impose, je le défonce! Ah, là, c'est moi qui vais te rentrer dedans, là. Nickel, Crone. J'ai envie doute qu'il a une grille j'ai anticipé, mais pas assez. Ah, il me sert en plus! T'as vu, la voiture elle ose pas doubler Miss? Après, elle roule au milieu en. Hein. Je me tourne! <rire> elle est hyper concentrée Allez je double elle va me rentrer dedans Regardez elle me rentre dedans oui. Littéralement Tu l'as tout passé <rire> ah, Je sais pas qu'elle C'est sur les claviers <rire> Faut aller à droite là Ok Quoi Bah je... Non non non Non non non non non, non, non ouais, C'est ouais, bon Bah ouais, excuse moi J'ai cru que ça c'était mon bug euh... Non, GPS qui avait vu bugger Ouais moi, ouais pas. mais c'est souvent comme ça euh, Des fois il n'y a pas trop de réseau Et le GPS il... Y... Ouais, ouais. Parce qu'en fait à droite ça va au <rire> Aïe oh, moi j'ai pas l'accent. Aïe aïe aïe bon elle pousse pas son camion là. Hein. Oh oh On a une voiture. Freine Miss Freine s'il te plaît. Oh, oh non. Redresse. Redresse. Oh non oh oh oh oh On est crash. C'est moi en plus. Euh... Oh non zut de flûte. Euh... <rire> et toi, tu dis oui il faut pas Alors aussi, euh... moi j'ai un camion tout neuf. <rire> nice. ils euh, verra la facture. Euh... Ouais, euh, j'ai euh, un bon assureur, j'ai un bon assureur. Ils, ils arrivent comme des, des, des ils, et ils vont même ça. y arriver avant nous. Tu vas voir, tellement qu'ils arrivent vite. Bon, tu feras attention cette fois-ci, hein, Miss. <rire> ouais, mais c'est pas ma faute. Ah bah, hein, c'est jamais, c'est jamais de sa faute, hein, toute façon. <rire> mais attention à toi, peut-être. Oh, oh, oh. <rire> Et pourquoi il va tout droit, Fox mais, Fox, tu fais quoi Pourquoi t'es allé dans l'herbe <rire> Je te dis pas, tu vas, tu vas te moquer encore. Tu regardes le mauvais écran <rire> Oui. Mais arrête Mais si, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. <rire> mais, mais vous fumez, mais ouais. monsieur. Mais attends, mais attends, mais attends, c'est pas facile, hein. Et vous savez ce que ça veut dire, PBL Je sais pas ce que ça veut dire. Plus belle la vie. Ah, sympa. Je n'aime pas du tout cette série. <rire> <rire> euh... Donc il que c'est à chaque fois qu'il réfléchit, il roule à 30 à l'heure. <rire> pas facile de faire plusieurs choses en même temps et de regarder le bon écran Ah ah oui. <rire> Non mais je vois pas du tout ce que... Oui oui, mais vous parlez tous chinois ce soir. Non mais je pense pas. ça vient encore de changer, là ça me met les tours par minus, mais bon je sais pas. Je sur un mais que... t'es sur le bon jeu <rire> oui, il, il a, bien, a lancé un, un truc de... de F1 juste à côté. Ah il a peut-être aussi un deuxième non, écran. C'est <rire> sur le volant. Sur le volant Oui, mais moi j'ai un petit écran là sur le volant. Ah, mais c'est trop stylé, bah tant mieux. C'est oui, quel volant que tu as je... il, il a un, un volant de F1. Si c'est bon je m'en souviens. Trustmaster Master, là, je ne sais plus. C'est ah bah. en gros sur le, sur le volant. Ah ouais, parce que nous on est la Team G27, alors. Euh... Ah, c'est ça. Okay, D'accord. Et il va pas mettre ça. Triste euh... <rire> derrière là. Vous allez pas pouvoir m'aider, <rire> évidemment. C'est pas grave. C'est pas grave. Regarde, ça s'est bien passé. Mais allez, il <rire> est rentré dedans. C'est vrai? Oui, tu es oui. rentré dedans. L'arrière de la remorque, 7% de dégâts. Non, mais c'est trop. Mais en fait, tu fais exprès. Mais non, mais moi, dans mon écran, c'était bon. Tu me vois doubler, tu ralentis, c'est tout. <rire> Comment ça, je vois doubler? Tu ralentis. Et hein. de suivre, moi. Oui, oui, mais il faut ralentir quand quelqu'un te double. Non, ah non, alors là, non. Ah bah Pas si? Bah non, si. Non pas du tout. Non c'est pas comme ça que ça se passe. Bah si non. Bah si mmh. Ah bah non. Si quelqu'un te double, tu faut pas, il faut Je pas. pas ralentir, Mais si. Si si. Un camion qui double un camion, le camion doublé doit ralentir pour faciliter le Exactement, Flo, ce que j'explique. Mais même en voiture, hein Même en voiture. Bon visiblement, c'est pas le cas dans le sud-ouest. <rire> Ouais. Après bon Les, les sudistes de manière générale Même si le sud-ouest c'est pas vraiment le sud Mais bon hein, on, on, on les connaît, hein, Tous ceux qui sont au bord la de la plage au, au bord de l'eau ils, ils savent pas rouler euh. mais Non vous savez pas rouler de toute façon Même en Charente-Maritime ils savent pas rouler On parle pas de Chez nous et la Charente hein, c'est pas pareil Non mais c'est pour vous dire sud, sud-ouest, ouest Dès que vous êtes au bord de l'eau vous savez pas rouler c'est tout <rire> Oh le jaloux parce qu'il a pas la plage <rire> J'ai pas la plage Eh hey, Moi j'ai pas la plage non, j'ai des plages, j'ai juste pas la mer. Enfin, ah, l'océan. Voilà. Pardon, oui. Eh ouais, hein. Alors, euh, on va se détendre, hein. Ouais. <rire> T'appelles la plage des lacs Bah ouais. Euh, c'est pas des plages, c'est pas ça, la plage. Si, si. Non. Si, si. Eh, on a des plages, du vrai sable surveillé, et tu te croirais en bord de mer, sauf que c'est pas la mer, du coup. Ouais. Nous aussi, à la rivière, et ils ont mis du sable et certaines oh. plages. Oh, elle veut me faire bouillir <rire> ah ah ah, ah, ah Eh non, mais attends! Eh. Ah bah non, j'ai pas pris de photo de. C'est dommage! Eh non, eh oh, oh! Nous, nos lacs en plus, ils sont magnifiques, hein. Mais c'est pas l'océan! au moins, on a pas de méduse! Nous non plus, hein! Mais <rire> l'eau, elle est plus fraîche chez nous! Eh oui, elle est toute froide chez vous! Alors que nous, au moins, on a des bonnes eaux bien bien douces! Mais on n'a pas l'océan! <rire> <rire> <rire> tu nous as même pas rattrapé là, à nous dire des, des conneries là! là Ouais, ouais, ouais. T'es là ou t'es pas là suis là <rire> Je suis de loin parce que j'ai peur quand même. La voiture. Non, mais c'est vrai que le volant, euh, c'est pas la peine. Et... Elle est bloquée, Miss C'est ouais, <rire> bizarre, hein, parce que tout le trafic, c'est exprès arrêté pour toi. Vous m'attendez ou quoi Ouais. Ah, oui, et... Non, mais il y a un feu. Non, exprès, exprès on s'est arrêté. Oh non, c'est pas <rire> Et je vais presque y croire. Eh ben voilà Matisse. 63 c'est quelle région 63 Chez moi. Oh là là. Ah mais oui putain je suis con, <rire> il avait dit en plus tout à l'heure, mais oui <rire> Représente euh, du coup euh. Krone. Non, Michelin. C'est Michelin qui est chez vous, hein. Oui. Voilà. Michelin, Volvic Mich. Miche. Ah Volvic ouais. Ouais, ah, je préfère euh, Evian quoi. Evian, Todon, tout ça, représente. La Haute-Savoie, tout ça. Le fromage. Nous c'est cristalline Vous avez du bon fromage. <rire> ouais. Enfin, eh, ça, cristalline ouais, cristalline. Cristalline. Hein. Cristalline. C'était à hein. je crois, à Arcachon. crois. Et vous, vous avez aussi les dunes du Pila Ah, on n'est pas loin. Eh ouais. Euh, vous avez aussi euh, les, les, les, les, les rafales qui, euh, qui volent. Ah <rire> oui. Dans le bassin d'Arcachon, justement eh, je suis connaissant. C'est pas, pas les dunes du Pilat, c'est la. C'est la dune, excusez-moi. Excusez-moi, hein. <rire> non, mais bon, on conduit mal, mais quand même. <rire> euh, vous avez pas des lacs Eh, ouais. Ah, si, on a des lacs. Mais c'est de la merde, mais juste ce si que, que tu me racontes. De... Mais si, on a des lacs. Euh, vos voilà lacs, ils sont pourris, t'as dit ah bah ben, comme dans, dans tous les lacs, il y a des tétards, des nénuphars, euh, oui, bah... Mais... Non mais nous, nous les lacs... Mais non, ça c'est des étangs ça. Les étangs c'est dégueulasse, c'est des barricages. Moi je te parle <rire> des lacs, les vrais lacs où tu te baignes dedans, où genre l'eau est claire, tu vois à travers, c'est magnifique. Et eh bah ben, c'est chez nous, nous ça. Là, dans les Pyrénées. Ah, c'est loin les Pyrénées. Ouais, ah, bah ouais, bah chez nous, moi j'en ai chez moi. <rire> <rire> mais bon, j'ai pas l'océan. <rire> C'est moi, moi qui est, c'est moi qui est. On a tout chez nous, c'est ça qui est bien. <rire> <rire> <rire> non, vous avez pas la montagne. <rire> ah, si. Ah, ah si, ah si, c'est vrai en plus. Ah, oui. Bien sûr. Bah oui. <rire> <rire> oh Je l'ai pas touché. <rire> ah bah là tu as touché. Hein. Ah non Si, si sur mon écran tu as touché. Ah bah moi j'ai rien touché, pas de, pas de dégâts rien. Ah bah tant mieux, bah... Putain mais on, on est où là on, on, on se on croirait arrive, presque dans le sud-ouest Ouais. C'est quoi la touche pour enlever les feux de route C'est le commodo à gauche. Le, les feux de route euh, euh, euh... Soit L ou soit K. <rire> Et si t'appuies ah. deux fois dessus Super, merci. Ça fait caca. C'était K pour la, la forêt. Attends. <rire> à force de faire l'événement je connais la route par cœur. Ouais, et moi tu sais là, je m'imagine tous les joueurs connards, truckers MP qui me coupent la route là. Genre comme ça, my goodness. Je te vois pas. Comment ça, tu m'as pas vu Non mais regardez, ah ouais, mais il faut regarder rétro droit aussi. Rétro droit, attends. En fait, je te doublais par la droite, j'ai failli être rentré dedans. Ok, d'accord. Mais je l'ai pas fait parce que je suis pas débile. Ok, d'accord. <rire> moi, je rentre pas dans les jambes. Est bien. <rire> <rire> Debout les morts. Mais bon, mais je sais pas. Mais tu vois, <rire> tu vois, il fait style, il parle, mais en fin de compte, regarde, regarde voilà, voilà, voilà. Mais pas me suivre. On pose le genou. Oh 15 morts, dont 8 graves. Si, si, si, comme ça. Oh non! Oh non! C'est pas moi, c'est le camion. Voilà, voilà. Ah, elle a détruit tout le monde, lui, hein, ça. Soit malin. <rire> Attends, je peux te retourner Oh, regardez, j'ai roulé sur deux roues C'est vrai, en plus Mais attendez, mais il y a beaucoup de viewers et vous êtes en fait silencieux dans le chat, vous m'avez fait peur, j'avais pas vu le nombre de viewers. J'ai vu flou là. Bah, bienvenue à vous, les gars Ça fait plaisir Bienvenue en 1955 Ah, on s'éclate sur Twitch là, je roule comme un connard ça, je ferai pas sur YouTube, hein, parce que sinon, euh, tout le monde se désabonne. Hein. Oh my godness qui fait une manœuvre douteuse. Oh non, non, j'ai déboîté mon volant, attendez Ah là, va tout droit, va tout droit, allez je... Ouais Ouais. Arrête Arrête Ah, non, non, mon volant, j'ai plus de volant J'ai plus de volant. Bonsoir et moi je ne faisais rien, je vous conduisais normal. Je sais pas ce que vous faites hein. C'est pas moi.